Bonsoir. Bonsoir, nous avons euh, nous faisons une nouvelle vidéo. <rire> Et euh... Só. Não só. Não Oui, un tour en Si on continue à regarder votre film, alors vous savez que quand il commence, moi je parle, je je parle, je parle, je dis ça, ça sort. Vous savez non, Déjà Merci pour vos feedbacks. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Hmm. Vous vous contactez. La raison, oui. Entre. Oui, oui, oui. Tout ça mettait là-bas. Bonsoir. La raison pour laquelle je montre comment on fait les lavages et tout ça, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes. Vous avez la volonté... Mais vous ne le faites pas. Et ce n'est même pas de votre faute. Hein. Seigneur, je te dis merci pour tes enfants que tu as connectés sur ce direct. Je sais qu'ils ne sont pas ici par hasard. Éternel des amis, de la même façon que tu les as amenés ici, je déclare que leurs esprits vont s'ouvrir. Je déclare qu'ils vont envoyer leur argent. Vous allez vous marier. Ha <rire> ha! Je vous ai posté, un, un, un, ai posté un, un témoignage ici. là, non Elle a, elle a commencé à se laver la le sel. Elle n'a pas encore reçu tous les produits que j'ai envoyés. Tu vois, déjà que tu sois avec le gars depuis 6 ans. Il te regarde où tu le regardes. Vous voyez, non Après un jour, tu commences à laver le sel et le miel. C'est le miel. C'est le miel. C'est un jour plus tard, il y avec la barre de te donner. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Faut que connaissez pas les choses qui vous guettent les gens ont votre argent là-bas dehors mais quand ils pensent à vous donner le diable ne fait que écoutez moi bien quand vous me contactez première chose que vous dit quand vous êtes tombé sur mes vidéos là Daniel dit, oh, quand tu vas commencer avec le sel, les gens qui te localisent souvent, ils ne vont plus te trouver facilement. Et ça va réveiller les choses. C'est pour ça que je dis toujours, le sel, c'est la base. Donc, on dit que tu es au niveau 1? Après, tu dois valider, monter, monter, monter. Vous allez tous, c'est tout le monde ici, riche Ça me plaît. J'ai reçu quelqu'un, il me dit, quand il connaissait, tu vois quand tu connais ton petit niveau de spiritualité, tu peux montrer à ton ami. Ton ami fait, après il monte. Il monte, il monte, il monte. Il ne te monte plus. Tu vois, c'est moi les voitures qui défilent. Quand il est tombé sur la vidéo, il dit que ce que tu montes, si un jour mon ami, a, il est un peu fleuré, comme s'il si pâtait fait ça, comme ça, là-bas. J'ai dit, ah, les esprits me disent que je vais t'amener là-bas, tu vas faire. Tu vas faire. Il dit que, waouh, quand le temps de quelqu'un arrive, c'est vraiment le temps de la personne. Beaucoup parmi vous, vous avez le don. C'était que vous êtes mené ici depuis 5 ans. Depuis 10 ans. Hier, j'ai reçu la soeur d'une reine qui me suit depuis. Elle est dans ma formation des, des, des, des choisis là. Sa soeur exerce le mené ici depuis 11 ans. 11. Elle n'a pas construit. Ses enfants se débrouillent encore, ils essaient un peu, le diable ne fait que... Elle-même, le diable ne fait que... Elle dit, wow, que maman, je suis peut-être jeune, mais je ne doute pas de qui m'a envoyé. Je ne doute pas de ce qu'il m'a envoyé faire. Vous allez être libérés. Vous allez vivre de vos dons. Tu es à la maison, tu fais les rêves, tu prophétises sur la vie des gens, ils partent, ils se marient. Tu conseilles les gens, ils partent, ils obtiennent le truc. Tu lui montres que fais comme ça, la personne prend son voyage, il part. Quelqu'un arrive en Europe il te trouve. Tu lui montres que fais comme ça, fais comme ça. Il fait, il prend les papiers devant toi. Ah ah. La honte là est finie. Vous savez, je n'aime pas la honte. Honte no Hum mm hum. -mm. Mm -mm. Tu dois rester comme ça là, tu jumboum. Comment dire que ma jumboum là Tu manges ça jusqu'à que tu dis que mince. Hey Jesus! Sal Edima Wow Tu me suis depuis longtemps. Mamie, ça veut dire que tu as pas alors. Tu dois me contacter, tu achètes les produits que je vends, mamie. Il y a le kit Onalia que je vous ai monté l'autre jour. J'ai un stock, même de 70 Onalia que vous devez tout, ça doit partir demain. Vous devez tout prendre ça. Vous devez vous débloquer. Vous devez vous débloquer. Donc, même si tu as, quand vous me contactez, vous savez, non. Si tu as 5 000, il dit que je te donne un produit de 5 000. Et j'ai essayé à droite, là, quand vous venez prendre pour 5 000, vous partez. Il dit que ne te consulte pas, moi. Tu viens de te réunir, là, tu me dis que, ok, j'ai ça, ça, ça. Je prends et je prends et je, prends, je te donne que, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça et fais comme ça. Toutes les filles de 45 ans que vous êtes chez vos mères, là, vous allez sortir de la maison de vos mères. Vous allez sortir. La honte là, c'est fini. Quand tu vois quelqu'un souffre, ça t'amène quoi? Tu profites de quoi? Vraiment, bonsoir. Je, vous en, je, je remercie vraiment les gens qui partagent mes vidéos avec leurs frères et soeurs. Parfois, toi, tu es là comme ça, tu vois ton frère souffre. Peut-être qu'elle va être grondée. Vous avez savez qu'elle gronde toujours, non? Il doit être grondée. Même dans vos rêves, vous allez entendre ma voix. Ah! Euh... Monsieur reçu il dit qu'il a vu ma vidéo, on se connaît depuis 16 ans, il a vu ma vidéo dans, dans, dans le directeur de Grondé, que je suis en direct, vous m'appelez, je suis un direct, vous m'appelez, il dit que vraiment. Makes... comme tu es toujours te gronder, là, écoutez, il y a les choses que vos mères ne vous ont pas montrées, vos pères ne vous ont, parfois même ton père est gardien, de la... il garde l'écran au village, mais il ne connaît pas tout ce qu'il vous dit là, Et il ne vous dit pas. Écoutez-moi bien. Parfois, ta main, Magnès, si tu souffres. Le diable, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Je suis là pour le terrasser. Il y gens qui pensent que comment reconnaître le diable. La consultation, c'est 45 euros. En CFA, c'est 25 000 francs CFA. Je le dis fièrement. Bientôt, ça va me momenter. Donc... Euh... Les gens que ça fait 25 ans, vous consultez, vous venez me, me dire en inbox que, oh, wow, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Je le dis vraiment en toute humilité. Je suis tellement demandé. J'ai failli, failli faire le subménage l'autre jour. En prenant la secrétaire, je ne comprenait pas. En deux jours, mes produits, ma chère, vous comprenez. pas passer les gens qui vous vendent les produits, eux-mêmes, ils ne mettent pas sur eux. Produits marche tu Tanga. Quand tu prends, ça augmente, les problèmes au Tu avais dit que ton n'as pas d'attache là, C'est trop. C'est beaucoup. Maintenant, tu dois prendre. Je vous ai dit, c'est l'autre jour. faites le test. fait les bains qu'on a il a 7 jours. Écoutez-moi bien. Vous faites 7 jours de jeûne, 7 jours au Nalia. Vous ajoutez encore 7-7 sur ça. Le, lava, le, le savon 7-7 là. Et le tout c'est clair. Ce sont des produits que vous connaissez. Je vois les gens qui viennent me faire l'arrogance. Moi je connais, là, ça, je vois ça à l'église catholique. Ouais. Le problème c'est que je prends toujours mon temps pour expliquer sur la Chinti parce que même les bâtons de commandement, combien d'entre vous j'ai des bâtons, j'ai des bâtons. Tu as fait quoi avec tu peux avoir, vous avez le sel dans votre cuisine, non C'était sur la table, non Tu peux pas avoir avec, non N'est-ce pas Il fallait que je vienne t'expliquer Que prends le sel, tu le mets comme ça Tu le fais comme ça Donc quand vous venez que vous connaissez Je ne dis que pas vous connaissez Moi, il ne que dit qu'elle plus que vous Mais tout ce qu'elle connaît, c'est que Dieu m'a envoyé pour vous montrer comment vous avez fait pour vous débloquer Point à la ligne, tout le reste là, je suis pas ça Je suis pas là pour dire que je suis la plus grande C'est Dieu qui élève de toutes les façons donc même si Dieu m'a amené quelque part, toi tu peux m'en faire des You know fille. Vous avez les bâtons. Oh, J'ai les bâtons. Ok. Quelle est la dernière fois? La dernière fois vous avez touché vos bâtons de commandement. Sa houlette et son bâton me rassurent. Ça veut dire que David touchait son bâton tous les jours. Somme 23. Vous récitez seulement. Oh le Seigneur est mon berger. Je ne Commencez à croire la Bible. Commencez à pratiquer la Bible. Commencez à vivre la Bible. Un sorcier vient tu l'attaques avec la Bible. Nombre 23, verset 23. L'autre là est accroché, ça mettait sur votre mur dans votre chambre. Aucune divination ne peut rien contre moi. Aucun enchantement ne peut rien contre moi. Vous comprenez Nombre 23, verset 23. Là, vous voyez Jacob, là, vous mettez votre nom. Israël, vous mettez votre nom. Ceux qui sont... Vous avez un problème avec la Bible, je suis désolé. Quand on m'a envoyé, on a dit Prends la Bible. Prends la Bible. Prends le bâton. Prends l'arbre de paix. Je marche, moi, ça m'avait tout ça. Le jujube. Donc, je, je suis sûr qu'il y trouver le jujube dans la Bible aussi. Tous les outils ici, tous les outils ici, c'est dans la Bible. Donc, je vais vous montrer comment le, le Watt, je vais l'appeler Watt. Watt, ça veut dire B-L-A-S-N-C. Ok. C'est pas si Facebook va peut-être signaler ma vidéo. Je sais pas c'est pas une vidéo qui est contre une couleur de peau. Hmm? Mais je veux vous montrer. Ceux qui sont chez, chez, ceux qui sont en Europe, au Canada, tout là, faites-moi les likes. Dites que je suis, donne-moi le pays d'où vous êtes là. Même si vous êtes en replay, donnez-moi le pays où vous êtes. Écrivez le pays. Je vais vous montrer quelque chose. Je veux que vous... Sou... Demain vous allez commencé à regarder les blancs différemment. les moi différemment. Ah, j'ai même mon numéro ici à tous les jours. Bonsoir le Roi Feuillot. Canada, France... Le roi tu es Belgique, Allemagne, France, Canada. Le roi le tchat que tu es où? Ouais, tu connais. Je suis en solvage. Attendez, il comme mon numéro. C'est parti tellement vite. Il n'est même pas épinglé. Je vais vous montrer les limitations. Certains de vos pays là sont trop bloqués. Vous êtes tombés dans les pays où vous avez les limitations financières. Vous ne savez même pas. Pays avec limitation financière. Hein. Tous ceux qui sont sur la page, ceux qui sont à doigt là, qui n'ont pas encore pris un produit, ceux qui ne m'ont jamais rencontré, de liker ma page, vous partez. De là, que ma page, vous partez. Vous ne me servez à rien. Vous-même, là, vous ne voulez pas changer. La pire des choses, c'est qu'on simplifie tes dons. J'ai eu un ami, la, la personne qui me dit qu'on se connaît depuis 16 ans. Elle là. est là, venu un peu faire genre. Je lui ai dit que paye ma consultation. Il dit Oh, j'ai dit que OK. Si c'est ça, il n'y a pas de souci, papa. On rit non, On rit, on se voit, on rit non On rit, on passe. Il me dit que non, je suis sérieux. Je cherche des réponses. Je suis sérieux. Il ben, est passé 30 minutes d'ici là. Ses ancêtres sont venus parler. Tel, la personne a perdu un de ses parents, ça fait pas longtemps. Le parent en question se pointe, commence à parler. Les instructions, oh, les trucs qu'il doit les faire, il aussi il me regarde. Il dit que, ah, ah, donc, donc, mm. restez à droite là, vous me pouvez, attendez. Mais si vous pensez que quand okay, elle dit que consultation, ça veut dire que je regarde votre visage comme ça là. On se regarde, on se fait. Euh, euh. Jamais. Lilliane, tu es à Cancob. Liliane. Tu es à Moi, je grandis à Cancob. Hein? Oh, tu fais quoi là-bas, mamie? Bon, j'ai demandé votre pays, pourquoi? Oh, Aurélie. Pardon, ouvre la porte. là-bas il n'y a personne dehors a personne. chypre chypre est un pays très bloqué psychologiquement les chypriotes sont des gens très bloqués allô allô Bon, je ne vais pas vous appeler, ne m'appelez pas sur WhatsApp pour l'instant. Les Chypriotes sont très bloqués, euh, les Grecs aussi, l'Italie, l'Espagne. Ça sont les pays où tu, quand tu arrives là-bas, c'est comme si, parce que vous savez qu'il y a des entités territoriales qui dominent sur les pays. Et tu tu arrives, tu vois ta vie devient du... Alors écoutez, du ici, là, il va le le... Du... Tu lis là. Tu lis là. cherche tu sais, tu sais, le calendrier, là, tu ne trouves pas lequel calendrier. Pardon, euh, like ma vidéo, je vous en prie. Et seulement 68 likes, alors que vous êtes en personne ici, là. Carole, tu as bafou ça, mais... Afrique du Sud, bonsoir Sylvain. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver sur la page. Il y a les pays qui sont durs. Si bien que si tu arrives là-bas, l'Italie n'est pas bon. L'Angleterre t'ouvre l'esprit, mais tu, tu n'es pas un battant. Parce que les Anglais, déjà, comme d'abord, c'est fermé des autres pays là. Ça peut te bloquer la tête si tu n'es pas fort d'esprit. L'Allemagne, alors, les Allemands sont trop durs. Quand j'ai les Allemands en consultation, eh! Hey, hey, ils sont trop... L'Allemagne maman, Et je suis à Bepanda, à Douala, à Bepanda. L'Allemagne, oui, oui, oui, oui, Russie, là... Hum. Russie et Pologne, c'est la même chose. L'Italie maman, vous devez, vous devez vous devez briser les entités territoriales. Ça vous limite, ça vous limite, je ne sais pas de la blague. C'est rare de voir quelqu'un en, en, en, en, en, en Italie. Tu vas le voir avec un range rover tu vas le voir en que je veux créer mon truc. Et tous les petits, on te limite toujours, on te limite. Je suis à Yaoundé mercredi et jeudi. Je viens, donc, je verrai les gens là-bas sur rendez-vous. Vous payez en avance, je vous mets dans le canet, donc délivrance ou quoi que ce soit, on va faire. Donc voilà, sur rendez-vous. Vous avez compris, non Yaoundé, c'est sur rendez-vous. Mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé, vous me contactez inbox. Mais je pense que je vais faire un, un truc, un rassemblement. On fera ça jeudi. Mercredi, sera les consultations. Non, l'Italie te bloque beaucoup. Raïsa, tu dis comme ça là, mais me hum. Oui, oui, Vanessa, on a rendez-vous. Tu es la seule personne que je prends demain d'ailleurs, 9h8. Hélène Ducam, contacte moi. Je n'ai pas mis de plaque dehors. Si elle met la plaque, si elle me pas, c'est comme ça que les rendez-vous. Hey, c'est sur rendez-vous. Le Tchad. Le c'est 50-50. Au Tchad, tu as des gens qui sont vachement riches. Tu sais des gens qui sont vachement pauvres. Joyce Dolce Dolce. Maman, c'est la mignonne c'était des filles que vous voulez voir moi maman avant-là, j'étais aussi pam pampampée. Toutes les filles de qui me contactent, là, sont tous les Nyanga qui un jarre, donc, c'est je, je, toi, là, chez qui est parti Manchester. Mais quel boubou, quand tu viens d'arriver quelque part, tu t'assois, tu prends le tarot, tu manges, tu vends, non, tu prends le vin blanc. Tu prends le vin blanc, tu bois, tu attends, tu écoutes ce qu'on fait, tu as compris voilà, vous parlez de quoi? Vous faites quoi? Oui, là, là. Voilà. Pourquoi je vous parlais de vos pays? Parce que euh, vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous m'écoutez, vous m'écoutez. Parfois, vous n'arrivez pas à percer. Percer. Le bâton de commandement, ça coûte 15 000 francs, cfa. pas. Voilà, 15 000. OK? Si vous le prenez à Paris, il va vous coûter 20 000. Paris, c'est 20 000. Voilà. Le Maroc, alors, c'est très dur. Parce que ces pays, quand ils vous accueillent, ils mettent des, ils mettent des limitations. Voilà, les gens de couleur de peau ici, là, euh, quand je suis arrivé en Turquie, la Turquie est vraiment. La si quelqu'un parmi vous m'écoute, il est en Turquie. Écoutez bien. Votre euh, la Turquie, c'est un pays très ouvert. Apprenez la langue. La prospérité de la Turquie va s'ouvrir à vous comme vous ne l'aimez même pas. Je est... Je n'ai personne en Allemagne, mais je poste en Allemagne. Ok? Parce que vos paquets DHL pour 3 kilos, généralement, c'est quoi? 30 000. Ok? Euh, Là-bas, les taxes, parfois, ils vous demandent de payer 20 euros comme ça de taxes. Donc, euh, et vous savez que généralement, un, un paquet, un, un, un kilo avec DHL, généralement, c'est dans les 30 000. Donc, ils me font 3 kilos... À 30 000. Maintenant, vous payez la marchandise qui est à l'intérieur. Donc, généralement, la marchandise, c'est dans le... Quand beaux commandes c'est entre 25 000, 50 000. C'est vrai qu'il y en a qui ont les commandes de 150 000, carrément. Hein. Bon, ils prennent la totale, 7 kilos. J'envoie 7 kilos, kilos parfois. Voilà. Euh, il y a aussi les vêtements traditionnels que je porte souvent. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes les meufs, vous êtes les ceci. Commandez ça, je vous envoie. Voilà. Il y a aussi d'autres nationalités qui me suivent. Les vêtements, les trucs traditionnels, c'est là. Dieu m'a pas envoyé seulement pour les Camerounais. J'ai les Béninois qui me contactent. J'ai les Ivoiriens qui me contactent. J'ai les Gabonais qui me contactent. Le spirituel, c'est le spirituel. Il n'y a pas le ça il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le noir. Voilà. On poste en Belgique aussi. Donc, euh, vous pouvez passer vos commandes. Je fais je jamais au téléphone. Pendant que je suis au téléphone avec toi, 3 minutes de conversation. Tu m'expliques ton problème. Pendant que tu parles, je peux, je peux voir ce qu'il faut pour toi. Je prends, je prends tac, tac, tac. Tu donnes ton adresse, tu fais le paiement. Je mets dans le box. Lundi, DHL vient chercher. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je parle du bâton. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Euh, Là-dedans, je dis comment, à quoi sert le bâton. Comment utiliser son bâton. Voilà. Euh, Brésil, Michou, on poste au Brésil aussi. DHL est partout dans le monde. Bon, il y a Dubaï que je n'ai pas encore essayé. Il y en a que Dubaï, on ouvre. Je ne sais pas encore. Je vais voir avec DHL. Le Koweït, on poste. Écoutez. Mon compte DHL, que j'avais les mots de tête depuis deux mois. Ça fonctionne maintenant. Donc, ils sont venus chercher les coulisses ici chez moi. Vous n'avez pas de souci. Euh... Les gens qui sont au Corée, là il y a trop de la souffrance au Corée. Trop de la souffrance pour les non-Corée. Le truc, c'est que ce n'est pas un pays si prospère. La Turquie, écoutez, si vous m'écoutez, vous êtes euh, euh, euh, choisi. Vous devez lancer un business. L'ensemble qui appelle l'argent va te servir à quoi si tu travailles dans le bureau de quelqu'un. J'ai le témoignage d'une fille, elle a fait une audio là. Euh, je poste en Italie. Ouais, je vous dis je poste partout, vous me demandez encore Italie. Elle m'envoie l'audio, elle me dit, elle est venue ici hier chercher ses produits. Elle est rentrée à constater la vie. Et elle avait, quand tu arrives ici à côté de moi, peu importe, si tu vendais un produit, je te dis que tu dois vendre au moins 10 produits d'ici la fin du mois. Le client va arriver dans ta boutique, il trouve les choses. Vous savez que moi je suis la cheftaine de l'argent. Si elle vend un produit, voilà les parfums miracles. Comme ça là, c'est 5 000 francs. Ça, c'est pas pour les petits. Quand quelqu'un me dit, moi, il dit que oh, j'ai 5 000, je dis que pas non. Parfum miracle. Spécialement conçu. L'autre, c'est là, c'est pas... Tu ne trouves pas ça quelque part. Voilà. Donc... Euh, quand tu, quand tu as ton truc que tu es en train de faire, supposons ton business, et que tu as ouvert, les clients ne viennent jamais. À fois même, faire la recette de 10 000 par jour, ça te dépasse. Bafoussam, je viendrai à Bafoussam avant la fin de l'année. Mais si elle vient là-bas, si vous ne payez vous ne pas, vous ne faites pas la réservation, je ne viens pas moi. Pas votre trucs là que vous pleurez l'argent. L'argent est partout. L'argent est partout. Pardon, écrivez le commentaire là-bas que l'argent est partout. Line Mind pour le business... Je dirais en ligne, fais ton business en ligne. Donc, quand tu viens ici, tu vas être ma représentante en Angleterre. Euh, Donc, il n'y a pas de souci. Tu es dans quelle ville Mais tu dois passer par certaines de mes formations. Parce que tu vas toucher mon argent. Faut pas que, faut pas mettre tes. Tu vois un peu. Oui, mmh. un peu. L'argent est partout. Oui, j'ai des huiles essentielles, euh, Gachon. Euh, euh, Pio Pio Pio Pio Pio Pio Ah c'est le sobriquet de mon bébé Les produits euh, Donne-moi les, les huiles Tu vois les huiles que tu as déposées là-bas Non les huiles pas les savons Les huiles Donne-moi deux huiles s'il te plaît euh, J'ai envoyé les produits avant-hier euh, Aujourd'hui quelqu'un m'a dit qu'elle a reçu. Et elle est en, elle est en France ou bien elle est en France. Elle a reçu ce matin. Oui. Avant-hier. Donc quand quand, quand j'envoie DHL vous envoie le message, je vous dites que voilà, votre colis est en route. Et euh, quand c'est en route comme ça, ils te disent que le 29 ou le 30, mais deux jours après, tu reçois ton colis. si Tu ne le trouves pas, tu peux laisser. Tu n'as pas les huiles Aurélie Merci. ferme la porte s'il te plaît. J'avais d'ailleurs parlé de ça dans le, quand j'ai commencé le direct. Voilà l'huile. Donc, si donc, tu me recontactes. Ok. Si tu dis que tu veux me, tu veux me représenter en Angleterre. Mais le genre que je vois, tu postes plusieurs fois là, peut-être que tu peux seulement déranger mon direct. Anyway. Euh, voilà l'huile, non. Ça, c'est l'huile. Euh, je ai parler de Onalia. Onalia. J'ai tellement de témoignages sur ça. Tellement, tellement, tellement. Tellement. Oh, donc je, suis, je suis veux récemment déranger. Je vais te bloquer. Si j'ai es nouveau sur ma page, je crois que tu sais comment elle fonctionne. Je te, je te dis. Si tu es nouveau sur ma page, je vais te déranger le direct. Tu peux en enfin faire commenter 5 fois, 10 fois en 8 minutes, là. J'ai une représentante en France, mais à Paris. Donc, euh, le produit. Et ça fonctionne avec les pourcentages. C'est pas genre, tu vas prendre mes produits, tu vas vendre je vais te. Non, on ne pas ça. Euh, oui. Mondou coupé. Euh, pour le contact pour les produits à Paris attendez, je vous donne, le, je vous donne son numéro quand vous contactez la personne euh, je cherche son numéro voilà, le numéro c'est le pour la France noté 06, non 07 pardon 50 02 75 90 07 50 02 75-90. J'ai cité tellement sur les huit Pourquoi? Regardez, je vais vous expliquer. J'étais en consultation avec quelqu'un aujourd'hui. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur. Il m'a dit, je dois vous parler de cela. Donc, donc si tu es sérieux, ça va. Il n'y a pas de souci. Euh, vous savez quand on arrive chez les Blancs. On trouve que. Ouais. Il ne peut pas te faire quoi dans l'espace? Pourquoi tu dois partir demander 75 de euros pour que quelqu'un te touche, te masse le corps, il t'appuie, t'appuie les seins, il fait comme ça avec l'huile sur toi? Hum? Pourquoi tu dois partir faire le gommage du corps? On, pr fait, on prend le sel, on fait comme le Kouchamba. Hein? Bonsoir Suzy, la reine Suzy. Akada. Tu dois faire des lavages. Ok? Il n'y a pas de souci, euh, Robert tanier Tu me contactes pour la consultation, ok? Si je suis disponible, je te. Il y en a parmi vous, parfois me contacter comme ça, là. Que je suis. Là, là, là, laisse-moi. Je te prends aussi là. 30 minutes plus tard, une heure plus tard. OK? Voilà. Euh les, les, les noirs négligent beaucoup cet aspect je vais vous en parler aujourd'hui personne ne pratique ici de haut comme le Watt. vous m'entendez j'ai les huiles en stock si vous voulez 50 huiles aujourd'hui là demain matin on vous livre ça donc même ceux qui veulent vendre dans leur ville je vous ai dit que j'ai des possibilités de poster rapidement et à, pas très cher vraiment donc, si vous voulez vendre des trucs comme ça là-bas là Il y en a pas vu, vous êtes à la maison, vous n'avez pas le business Vous êtes là comme ça Et et là, là, là, tchè Tchè, sortez de ça pardon Sortez Bonsoir la Tifa Chou Donc le Seigneur m'a dit ceci Il m'a dit de vous dire Ok Le Watt pratique Et pour lui, il a légalisé la chose il a fait le salon, il appelle ça le salon de quoi là-haut La consultation, ça se paye. Oui. C'est 45 euros ou 49 dollars ou bien 25 000 francs CFA. Convertissez un peu dans votre la monnaie. Les dollars canadiens, je ne sais pas combien ça fait. Et là, il me dit le Watt va prendre le sel. Il va mettre avec de l'huile. Il va mettre l'huile d'amande. Il va mettre l'huile de ceci, l'huile de lavande. Il va mettre comme ça là. Il va tourner, tourner, tourner. Il va prendre l'encens. L'encens qui est les feuilles de ça, ça, ça. Hmm? Il va brûler. Il va dire, une senteur aromatique. Hmm. C'est pour relaxer tes mœurs. Hmm. <rire> Je faisais ça jusqu'à... Je dis que... Il fait... Quand vous partez faire le spa, quand vous partez faire la pédicule, on plante vos pieds dans quoi Puis dans quoi dans l'eau chaude là? On a mis quoi dedans dit Dis-moi, après mon lavage avec le sel, c'est grave seulement. S'il te plaît, à cette tu veux qu'elle fasse quoi? Dis-moi, ta question c'est quoi? Donc, et si vous êtes au Cameroun, vous n'êtes jamais parti dans un salon de beauté, je vous en prie, sortez 10 000 pâtés, vous faites masser. Allez faire le gommage du corps. Vous allez voir ce qu'ils font quand ils font le gommage. Écoute, euh, Laure Lamaestro, la j'ai des gens qui m'appellent même souvent, hein. ils, me donnent, ils me donnent 50 euros. Ils me donnent 50 000 de consultation. Qui, la Il dit que 39 euros, c'est 25 000. 25 000 combien C'est des gens qui disent que consultation m'a voulu même 35 000. Donc si vous voulez pleurer les petits montants, ici, là, je, ne me donnez pas les mots de tête. Je vous bloque. Mon doigt est très rapide. Quand le qui lui tire sur la gâchette, moi, il tire je, je vous bloque. Tu as compris, non Je suis pas là pour les calculs. L'argent est tellement beaucoup, même pour pas calculer, là c'est c'est chaud. Allez faire le massage, là, vous allez voir. Ils vont vous coucher là. Ils vont mettre une belle senteur. Aromatique. Ils vont prendre. Bafona, tu es qui On se connaît depuis le lycée. De eh, hey, je vais rougir. Hey, hey, hey, hey. Tu as vu l'oiseau que tu.. <rire> tu as vu l'oiseau que tu envoyé pour te dire au revoir. Super. C'est super. C'était vraiment moi. Bafona, tu me dis qu'on se connaît comment Dis-moi un peu. Eh. Eh. J'ai reçu une camarade de lycée l'autre jour. Elle me dit que le lycée était toujours comme ça, que tu bavadais toujours. Je dis qu'elle ne me rappelle pas qu'elle bavadait. Non, elle bavadait. Elle me oui, oui. oui. Mm. Avec un je ne comprends pas bien ton message, mais bon. Donc, il utilise plus le sel et l'ensemble bâtonné. les pommes. Alors, c'est la magie. Oui, c'est la magie, non Ils vont prendre de l'huile comme ça, là. J'aimais souvent, j'aime souvent ça. Peut, tu vois, quand tu fais comme ça, là, la musique fait. Il prend l'huile comme ça, il ça sur toi. J'aime me faire masser par des c'est que les hommes n'aiment pas entendre ça. L'homme n'aime pas quand sa femme passe se faire masser par un homme. Elle est <rire> <Le> bandit. <rire> Marie-Lou, c'est super. Si ton lavage marche, c'est bien. Là, c'est l'étape 1. Vous devez passer à l'étape 2 maintenant. vous <rire> venez m'ambiance. Quelqu'un dit qu'il est amoureux de moi. Vous venez m'ambiance. Peut-être que tu vois ma part de gars ici. Hein? En direct devant vous comme ça. Ah. Oh. Mm -mm. Mm. Je sais, non, Abba Foussam. On est parti au lycée. Dis le nom du lycée. On va s'envoyer si c'est vraiment toi. C'est ta photo là-bas. Moi, j'aime les gars qui sont beaux. Hein. Je suis désolé. <rire> Pardonnez-moi de me distraire. Laissez-moi me dire, direct, c'est quoi. Mm. When you Like are you joking? Am I dreaming? Like what's happening? What's happening? Hmm? Vous allez voir qu'ils prennent l'huile ici. Ils verse sur ta peau. Ils prennent le sel. Ils massent. Ils massent. Quand ils massent comme ça là. On masse ici là. On masse. Quand vous partez. Quand ils passent souvent le massage. La nuit là je dors. Aïe. Yeah. Et quand vous partez, ils enlèvent les peaux mortes sur vous. Généralement ils utilisent le sel. Parce que le sel a un pouvoir, je ne vais pas dire décapant, mais ça enlève tout ce qui est sale. Ça purifie. Ça purifie. Alexandre, tu dis que tu es beau. Ok, bafonnage, ça va alors, c'est bon. C'est toi, c'est bon. Tu m'as caché ton identité. Il n'y a pas de souci. C'est le bon lycée, c'était là-bas. Marie-Lou, tu ne m'as jamais contacté inbox. Tu as compris. Arrête, tu es en train de me faire. tu like a pain, you know. Like, I don't know why you keep asking the same thing. Hey Marilou, achète des produits. Va dans le marché là-bas. Si tu ne vas pas acheter mes produits, va manger chez toi. Tu achètes des produits. Tu as compris. J'avais un ami à l'époque. J'allais rentrer en, en Angleterre. Un jour, j'en dans sa chambre je vois des feuilles de laurier qu'il a attachées comme ça, là, sur le sol. Il m'a dit qu'il a acheté un paquet sur Amazon. Il a fait des achats peut-être de, je sais pas, 500 pounds. Et il lui a envoyé, ils appelaient ça encore comment là. Ils ont des noms qui donnent à la, aux feuilles qu'ils ils prennent ils mettent dans les maisons, là. Parfois, il te dit qu'il accroche à tel endroit. Ok? Ouais, ok. Daniel Poulin, écoute sonne ton français, non? De quoi tu parlais? Ça veut dire quoi, papa Donc, et euh, il avait l'habitude, les, les soirs, il avait une grande baignoire. Il verse l'eau dans la baignoire. Il prend les sels. Il y a les sels à la lavande, les sels à ceci, il y a la bougie. Il y a la bougie comme ça là, dans, dans, la, dans le verre. Il allume ses bougies autour de lui. Partez sur les chaînes des blancs, vous allez voir. Il allume. Voilà. Parfois quand il fait comme ça, là. Et les bougies, là, généralement, ont des senteurs. Donc la bougie fait même comme l'encens une fois. Vous me comprenez Parfois, naturellement, me draguer devant 200 personnes. C'est comment avec toi. Mais que tu m'as perdu de vue. Tu es sur la page, ici depuis. Sauf que tu m'écris. Hein? <rire> euh, moi, ma part là, ça tourne souvent. Mais derrière, comme on dit, je suis au pointage. Tu as compris? Je suis au pointage. Voilà. Continuons. Tu peux m'inboxer. Voilà mon numéro. Continuons. Regardez vous allez vous rendre compte que la bougie a, a une senteur. Donc c'est à l'ensemble, en même temps c'est la lumière, la flamme. Dans le bain, il met le sel. Il va mettre le sel violet. Il va mettre le sel rose, le sel bleu. Il met beaucoup de sel. Parfois même deux, trois huiles. Après, il se couche dans l'eau. Souvent j'arrivais chez lui, on s'est le trouver, il est couché dans l'eau. Il est couché dans le bain comme ça là. Il est en train de faire une désintox. Bon officiellement et je ne blague pas. Donc j'y donne si tu continues, je te bloque. Tu as compris, non? Voilà. C'est clair pour toi, j'espère. Je ne comprends pas comment tu peux me poster en 15 minutes 50 aux commentaires pour me dire la même chose. doit arrêter d'être bête, s'il vous plaît. Je ne tolère pas la bêteté. Parce que ça, la bêteté, ça repousse l'argent. Voilà. Ça va pas perdu de like ma page. Tu pars. Ok. J'aime le common sense. J'aime le common sense. Allez réfléchissez vite. Soyez fast. Tic fast. Tic, Tu arrives quelque part. Tu vois comment le... On fait un truc deux, trois fois. Tu arrives, tu... Quand tu arrives, on te forme. Pourquoi tu travailles dans l'entreprise? Ne fais pas cinq jours avant d'attendre... Voilà. Bonsoir Yanis, comment tu vas? Mon chéri Yanis. C'est notre plus jeune euh, euh, euh, téléspectateur. Il a il a 12 ans. Il a 12 ans. Et avant-hier, je lui ai expliqué comment il doit semer une semence pour que Dieu donne l'argent à pour qu'il puisse faire le voyage pour d'exemple, Il veut aller à Kribi. C'est une plage privée là, j'ai pas trop. Il dit, voilà, il faut que euh, le Seigneur donne l'argent euh, pour que ma maman nous amène. Euh, j'ai dit, ok, que Dieu, c'est un businessman. Si tu viens de demander quelque chose à Dieu, quand tu peux au supermarché, de tu peux avoir l'argent pour qu'on te donne des articles Il dit, oui, oui, oui. Il fait hmm. C'est le même petit qui avait semé une fois. Il a écouté une prière que j'ai fait ici. Après, ça même envoyé 10 000. Elle dit que c'est l'offrande de Yanis. Elle dit, que, hey que Yanis m'a donné son offrande de 10 000. Vous m'avez semé 500 ici, non. Yanis a semé 10 000. Alors, on m'a dit que l'enfant est milliardaire demain. Les de gens m'ont dit que, oh, à 12 ans, il se met à 10 000. Continuons nos affaires. Je vais expliquer que Dieu, c'est un businessman. Quand Dieu te dit que tu pars au supermarché pour sortir avec le paquet de jus, tu dois donner 2 ou 3 000. Ou un peu. Et quand tu donnes, tu as droit. Maintenant, dans le monde spirituel avec Dieu... Je peux venir, je demande une voiture de 50 millions. J'ai un ami qui m'a dit que. <rire> yes! Les témoignages que j'ai. Je vous dis souvent que tu peux être le middleman dans une, dans une affaire. Tu portes même 50 millions. En fait, il était le middleman. De, de, il connaissait quelqu'un qui avait un terrain. Euh, voilà, quelqu'un qui est très vieux, qui voulait vendre son terrain. Il s'est mis au milieu. La transaction, c'était sur une transaction au moins de 700 millions. Parce qu'il a gagné dedans 50 millions. Il me dit, voilà, on m'a donné 50 millions. Ouais, Seigneur, l'argent. Ouais. Hum. L'argent est sucré. Vous allez manger l'argent. Vous m'entendez? Vous allez vendre les produits. Je prophétise sur vous. J'ai dit que en maximum fin d'exemple vous allez changer de local et de business actuellement vous vendez des articles de 2 000. je vous upgrade par transaction avec un client vous allez avoir le bénéfice de 50 000 au moins au nom de Jésus le bénéfice de 50 000 ça veut dire que ça me donne la dîme de 5 000 une fois vous voyez comment je suis business au moins vous prospérez je prospère Sandra aimé merci comme tu aimes ce que je fais c'est bien Pratique ce que j'ai dit. Tu as compris Santa? Oui. Ok, pas de soucis. Euh, Donne-moi encore 30 minutes, je suis en direct. Tu as compris? 30 minutes, ok? À, à tout à l'heure. Ça peut être c'est sûrement fermé. Vas-y, vas-y, Si c'est fermé, tu remontes encore, tu fais le sport. Come on girl, come on. ça c'est un bon témoignage en fait tu n'as pas besoin de trop travailler on comprend il faut se mettre au milieu d'une transaction mets-toi seulement au milieu d'une transaction je, tu vas jungle muscle tu vas lire Mais quel boubou, tu dois faire un commerce. Vous tous, Dieu ne peut pas te bénir sans que tu n'aies un commerce. Sans que tu n'aies un service autre. Tu conseilles souvent les gens gratuitement. Pourquoi tu Dis maintenant qu'à partir, mettons, on me paye. Rachel Tanga, votre prospérité, c'est ma prospérité. Je fais le marketing de réseaux spirituel. Ha ha! Non, je sais que tu es intelligente. Marketing de réseau spirituel. Je n'avais pas encore pensé à l'autre là. C'est dans mon intérêt que vous prospériez. C'est dans mon intérêt que vous prospériez. Vous parlez de quoi Vous prospériez, je peux, je me boum, bien même. Ça va Weka. Ouais, okay. Elle veut bouger, ne dis pas qu'elle était au bon comme ça les pauvres. Quand le pauvre voit l'argent de quelqu'un, il dit qu'il était au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas de hasard spirituellement. Never Par exemple, tu vas vouloir plus faire croire que c'était le hasard. Que comme tu étais là-bas à l'heure, là tu as eu ton, ton bénéfice de 50 millions. On va encore attendre. Tu vas encore même faire 200 avant de voir encore même 10 millions. Jamais. Vous parlez même de quoi Il ne faut pas connaître les pauvres. Il ne faut pas connaître les pauvres. Vous ne connaissez pas les pouvoirs. Hmm. Quand je lis tes messages, je sens que tu es dans un environnement qu'on bloque tes pensées. La pauvreté te gère. L'homme, ma ma la maestro, oui, c'est passé comme ça, je vous vois. Tanya Wambo, je vais vous éduquer. L'argent va venir dans vos mains. Et c'est que vous avez l'argent, j'ai l'argent. Parce que vous allez acheter mes produits, vous allez payer votre dîme Ah non, moi je suis trop forte. Comment vous voulez Ah c'est le meilleur, le meilleur business. Je vous dis, massa. Quand elle parle moi mes choses vous quoi, que blague. Bonsoir madame, je suis en direct. Par contre ou bien néanmoins, je pourrais vous parler dans environ. Voilà. Je suis en train de te parler. Voilà le là-bas. Bye bye. Vous riez. C'est très joli la personne qui vient de m'appeler. Bon, Virginie euh Ngoumnay, si vous voulez que vous répondez, faites vos messages et inbox. Et soyez patient. Si vous avez pris le rendez-vous avec moi, soyez patient. J'ai vu beaucoup de personnes pour lundi. Mardi c'est les consultations physiques au Cameroun si vous voulez venir. Mercredi et soir, Yaoundé et jeudi. Donc, pour les consultations réservées. Pour Yaoundé, si vous n'avez pas réservé, pardon. OK. Merci la reine Liliane. <rire> Maman, mon pouvoir que Dieu m'a donné là, je ne. Je ne doute pas moi de mon papa de pouvoir là. Absolument pas. Je vous ai montré comment les blancs font les pas de spiritualité. Maintenant, je vous vous expliquer ça pour que... Si on voit bien, le perdant dans tout ça, ce sont les noirs. On se plaint qu'ils ont volé notre, nos racines. Ils ont fait ceci. Euh, Nezer et jam. J'ai beaucoup de vidéos qui vont t'apprendre sur le voudou. Tu as compris Regarde d'abord ce que tu vois sur ma page. Et les gens qui croient que le voudou, ce n'est pas... J'ai a des gens qui m'appellent souvent sorcière. Je dis, ce pas, c'est pas... vous ne faites pas. Un sorcier ou une sorcière, c'est quelqu'un qui maîtrise les principes spirituels. Ce n'est pas quelqu'un qu'on gifle. Tu, tu as cinq fiancés en deux, en, en deux ans. Chaque fois que tu es fiancé, fiancé, vieille, Puis où pâte. Tu ne maîtrises pas, ma chérie. Tu ne maîtrises pas. Tu dois apprendre, tu dois savoir comment faire que ta bénédiction reste. Tu dois faire comment tes finances s'ouvrent. Comment tes clients vies sont satisfaits. Vous avez compris, non? La, l'appel, les gens qui appellent la, la, la, la dame de France, là, je vous en prie, appelez avec vos, vos, vos commandes. Sachez ce que vous voulez. Là, voilà qui a commenté. Elle dit que les gens qui lancent les appels à tout moment, là, le bâton. Vous regardez souvent les films des enfants, non? Les faits qui ont les bâtons, de tout là. Notre bâton, c'est à ça. D'abord, la matière, assurez-vous qu'il en est La matière avec laquelle il est fait, ça vous protège. Et c'est chargé. Normalement, quand je, quand je vous vends les bâtons, je les charge d'abord. Je les charge. Les choisis, vous allez comprendre. Quand il dit chargé, vous allez comprendre ce qu'il veut dire. Ok? Voilà. Bon, la formation des choisis, c'est le 10. On commence le 10 décembre. Et. Euh, oui, cette formation... Le est je vous ai dit combien ça va coûter. Je cherche mon petit sac là-bas. C'est dans la poche. Dans la formation je choisis, est choisie, c'est bien... Je vous ai déjà dit, c'est 500 000 francs. Oui. Vous choisir 500 000 francs. Euh, découvrir sa mission de vie, on commence le 2. Fouille. Fouille. On commence le 2. Pardon, ça, so, mamie. Ouais, c'est comment C'est dedans, j'ai mis ça là-dedans. Donc on commence notre formation, le 2, comment découvrir sa mission de vie. La formation est choisie, en fait, c'est pour. J'ai les mains ici dans ma formation. J'ai les gens que vous avez un peu. Vous doutez de temps en temps, vous avez un peu un don ici, un don là-bas, un don là-bas. Donc, on m'a moins pour que je vous aide à pouvoir comprendre les principes spirituels. Ok Adeline, tu as le bâton. Adeline, tu as le bâton. Vous n'avez pas fait niveau 2, ou voulez au niveau Adeline, je te vois là, elle te connaît depuis. Il te dit que tu étais à 30% pour que qu'elle te suive sur ma page. Tu as le bâton. Comme tu dis qu'on charge comment Tu mets sur le téléphone, tu mets sur le power bank. Quand vos esprits vous, esprit, vous dérangent, souvent là, vous venez me déranger. C'est pour ça que vous venez les bavards de ces ils vous Parce que vous là, vous vous dérangez beaucoup. Vous ne donnez pas le lait. Donc, il y a, voilà l'huile euh, Onalia. de ceux qui ont beaucoup de, de blocages là. lui là va beaucoup vous aider. Avant, tiens, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de Onalia. Comment utiliser chaque chose de Onalia. Donc, si vous venez en moi wow, wow, wow. les gens que ont le bon papier sont à l'ambassade depuis combien de temps? Ça fait 10 ans, on n'avez pas les papiers dans le pays. Vous êtes... Les produits, c'est pour vous. Voilà, voilà le isop. Je vais vous lire ce qui est dessus. « 21 jours de jeûne et de prière intense. »« Ok ?»« Ils ont mis les ingrédients, l'huile d'olive, l'huile spirituelle, l'huile de paraffine, euh, l'huile de pamiste, essence de lavande, apèse l'esprit et révèle les défenses de l'organisme, le trèfle à quatre feuilles pour la chance et l'amour, l'eau bénie, l'agile verte. » Et ça aussi, les propriétés, ça te fait ça te, ces comptes-là. Ça en dit âge. Huile spirituelle pour déblocage spirituel, purification et désenvoûtement, chance et ouverture. Lors le maestro, tu n'as pas l'argent. Quand il va que ta question, tu as compris. Tu n'as pas l'argent. Quand il va dire que les 25 000 bon, travail, ça nécessite au moins 100 000 francs. Si il voit des moi que 20 000, tu peux pas ou 25 000 ou 30 000, tu peux pas payer. Elle bah, on laisse. Adeline, tu vois, elle t'aime trop. Qui aime bien gifler bien. Le jour et elle te voir physiquement, elle va même te taper d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu es censé faire, tu ne le fais pas. Tu poses des questions, questions, questions, questions, tu ne le fais pas. Je n'ai aucun, aucun sentiment particulier avec toi. Et tu disais, ça m'apporte quoi. Et je me mets dans les vidéos pour vous parler, pour chaque jour pour vous aider que beaucoup d'entre vous je parle vous m'écoutez vous faites la télé vous partez vous ne faites pas ce que j'ai dit vous allez m'écouter 5 ans c'est l'action l'action c'est ça qui va vous aider bonsoir Tchumta roi ou reine Tchumta? Voilà l'huile Onalia. Les propriétés, des vertus. L'huile Onalia est une huile très puissante, capable d'ouvrir spirituellement toutes les voies fermées. Amour et attraction, finances et attaque mystique. Vous joignez ça là, faites votre bain, vous y après avec. Sept jours, vous allez venir me témoigner cela. Harvey Buega. Est-ce que tu bois? Est-ce que tu as une addiction qui te dérange? Boisson, cigarette, c'est pas bon pour vos, vos, vos dons spirituels. Oh là! Ben je peux parler du port du bracelet ici. Hein? Vous, les bracelets sont très importants. D'ailleurs, les bracelets font partie des pratiques de, que les boîtes utilisent. Vous allez voir chez les boîtes, vous allez voir un truc comme ça. c'est fait avec les... C'est fait avec les, les, les, les pierres-ci, les cristaux. Ils vont vous mettre ça comme ça. Ils vont tailler les petites pierres. Ils vont les mettre sur un bracelet. Or, vous savez que les cristaux ont des vertus. Donc quand vous allez voir le roi, il va mettre ça sur sa main comme ça. Là. Il va mettre plein, plein comme ça là sur les mains. Plein. Il va même mettre ça comme ça dans un, dans un pendentif. Il va mettre sur le cou. Accordamora. Remonte sur la page, lundi j'ai fait le bain, j'ai montré. tu vas sur ma page YouTube, j'ai les vidéos là-bas, j'ai montré comment on fait le bain. Avec boga je sais. Quand tu m'as dit, je sais. Quand tu as troublé comme ça, parce une addiction qui te dérange. Si tu bois, c'est ça. Boisson ou cigarette. Du moment où tu as un esprit, parce que quand tu bois tu fumes, c'est un esprit qui vient te parler. Il te pousse. Et tu, tu, tu, tu, tu crées une ouverture. Et par cette ouverture-là, tes dons spirituels sont sucés, en fait. C'est pour ça que tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Tu ne peux pas te dire que ça n'allait pas te faire. Tu peux aussi attirer ton argent. Maudri euh, Bella. Achète les onalia, s'il te plaît. Tu fais les bains avec cette jo. Moudri, ou C'est Moudri Bella. Les gens qui veulent les papiers... Oui, oui, certains qui me suivent, vous n'arrivez pas à mettre en pratique à cause de votre mauvais mode de vie. C'est vrai. Vous fumez, vous buvez. On va parler comme ça, vous n'avez pas fait. Si on te dit que dépense 10 000 et en 3 jours tu auras 100 000, ce n'est pas la bêtise que de garder des 10 000 dans ta poche. On te dit que les 100 000 ou 200 000 de factures que tu attends qu'on te paye depuis là, ça ne vient pas parce que tu es bloqué. Maintenant, pour te débloquer... Prends 10 000, tu achètes des produits. Il n'y a pas la réduction de 5 000. Il n'y a pas la les... saucisse de niñin, niñin, niñin, niñin. Voilà, vous, voilà. Merci, Aléline. Tu m'aimes fort, Moi aussi, je t'aime très fort. Je vous aime tous très fort. Mon souhait le plus cher, c'est que vous avanciez, c'est que vous me si regarder comme ça. Vous partez, vous faites ce que j'ai dit. Oui. J'ai même vu des gens qui sont les princes, enfants de chefs de chefferie, qui ne connaissent pas le pouvoir. prince, rien et la saison si Dieu est en train d'activer, il réactive vos pouvoirs. Joël chapitre 2, il a dit La saison va venir. Je vais mettre mon esprit, je vais répandre mon esprit. C'est en train de se passer. Lavez-vous, achetez vos bâtons acheter vos enfants. Le roi fait les réductions. J'ai reçu une dame ici-là hier qui soigne des gens elle-même. Mais elle n'a aucun outil. Aucun. Je lui ai dit que maman, que tu faisais que comment depuis 10 ans là Elle dit, ah. Et il y a aussi, les choisis ont un problème de manque de confiance en soi. Donc tu ne penses pas, tu ne penses pas que quelqu'un peut venir te donner 100 000 pour s'asseoir par avec toi 10 minutes. Et les gens qui payent gros dans les consultations, hein, ce sont les gens qui dérangent le moins. Quelqu'un va venir dire que je peux, tu peux faire la réduction, réduit, réduit, réduit, réduit. Finalement tu dis que, waouh, laisse-moi tranquille, ok, oui, oui, viens payer. Maman, hey, ils portent tout ça les gens là, il viennent avec. Ces démons-là, ça c'est ici-là. Ils tournent. Ils montent. Mais là, je ne suis plus sur ça. C'est ça, non, la tifa chou. Tu es là, la galette, de TG, Enfant de chiffrer Arrêtez, hein. Arrêtez. Un choisi, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels. C'est un agent de lumière. C'est quelqu'un que tu as un bon cœur, tu es en d'aider les gens. Mais malheureusement, comme tu ne connais pas les pouvoirs que tu portes, on te menace beaucoup. Beaucoup. Tes papas, tu es détesté par ta mère, ton père, tes soeurs, alors tes frères. Oh yo, laisse tomber. <rire> Papa, je te demande est-ce qu'on est même né dans la même maison Est-ce qu'on est même grandi ça On a, a mangé le cœur dans le même plat. La reine, là, en pleine journée, oh c'est ça un choisi. Mais en même temps, tu sais que My God is que Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Que Dieu ne t'abandonnera pas. Oui. My God is awesome. He can move the mountain. Il bouge les montagnes. Il te couvre de la pluie. Beaucoup d'entre vous, vous vous sous-estimez. Parfois, je te parle. Quand on, passe, on commence à la consultation, dès qu'on voit ton visage, la lumière, bam, tu dis, Aïe, Jesus, est-ce que tu sais que tu es une reine? Est-ce que tu sais? Ah ouais, tu sais, mon père. Peut-être ton père t'a abandonné très tôt. La mère a galéré pour t'élever. Quand tu grandis comme ça, là, Donnie Bello, tu dois prendre un courrier, tu mets dans ton porte-monnaie. Première chose. Avant de faire le déblocage. Donc tu es là comme ça, là, tu, tu te sabotes. Tu te retournes dans les faux petits deals là. Les petit petit faux deal où on va te donner 50 000, 20 000, 25 000. Oui, je fais l'information les, les choisis, mais je sélectionne. Ce n'est pas tout le monde qui fait. Pour vous découvrir ses pouvoirs, utiliser ses pouvoirs. suis les mythes, Je vous ai dit non. Commandez si ce n'est pas chez moi. J'étais ailleurs, mais prenez le bâton. Vous devez vous réveiller. c'était parmi vous, vous attendez que ce soit votre mère qui vous dise Écoutez, votre mère, là, parfois, elle est même là pour vous bloquer. Parce qu'il y a des choses qu'elle aurait pu faire pour t'aider n'a pas fait. Donc, il est important et impératif pour vous de découvrir votre mission de vie. Vous devez savoir pourquoi vous êtes venu sur la Terre. Très important. C'est ce que je vais faire pour vous dans la formation qu'on va commencer le 2. 2 décembre. Tout le monde le décembre, on fait le 14. Un mois et demi, six semaines, pas plus. Vous devez connaître votre mission de vie. Et beaucoup d'entre vous, vous connaissez votre... Vous, vous, vous hésitez un peu. Mais vous n'avez peur de vous lancer parce que vous, vous dites que c'est l'argent. Je vais prendre l'argent où? Je vais prendre l'argent où? Ce n'est pas toi qui vas financer ta mission de vie. D'ailleurs, on a, on a lancé une cagnotte pour l'orphelinat. S'il vous plaît, faites vos dons. Euh, on veut pouvoir soulever des fonds. Si on peut rassembler un 5 millions comme ça, comme s'ils si achètent même un terrain. Et puis ils peuvent construire. Donc fainé donc je suis la marraine là. Prends le cori qui est blanc là. Le cori... Euh... Mais le prends pas qu'il y a le trou au milieu. Tu vois, il y a ça là, par exemple, c'est pas bon. Il y a les mâles et les femelles. Prends ce qui est plus fermé que ça. Tu mets ça là où tu mets ton argent. Je parlais de quoi? Avant de monter le courrier? Parce vous avez vos questions là, comme ça, là, ça me distrait. Donc, je parlais des formations qu'on a. Mission de vie. Euh, et puis la formation est choisie. Je pense que c'est toi. Hein. Je fais toutes mes formations, elles sont virtuelles. Parce que la majorité, 90% de mes clients sont étrangers. C'est pour ça que les Camerounais, quand vous venez, vous commencez à pleurer l'argent, ils ne vous calquent même pas. Partout, non, le... Il y en a l'argent partout, il y a l'argent au Cameroun. Donc on fait les Il y a Nice là que tu es, tu es à Bafoussam, mais tu as une, une amie qui est à Washington. Félici, Félicien Nia, yeah. ta mère ne veut pas faire les failles. sont es à Grande-Non Tu ne veux pas, tu es à Grande-Non. Parfait. Beaucoup de vos parents. Oh, moi, il ne veut pas que mon agent passe les choses comme ça. Moi, il ne veut pas. C'est en fait de te bloquer. Elle ne pas que ton argent passe. Mais elle n'a pas fait quand tu grandissais. Toi, maintenant, tu es adulte. Va faire. Voilà. Donc, on fait une collecte de fonds pour l'orphelinat, comme je vous ai dit. Euh, si on peut avoir euh, 4 ou 5, 5 millions. On va le barème à 5 millions. Donc, faites vos dons. Donnez au moins 25 000, s'il vous plaît. OK Merci beaucoup. Je suis même rappelé avant de voir ton message. Euh, pour l'orphelinat, on veut clôturer. On veut leur donner l'argent, là même le 20, comme ça, le 20 décembre. Donc, il y a une personne des États-Unis. Je vais prendre son numéro. Je, vous savez quoi? Je vais essayer de mettre son numéro ici. Comme ça, on va épingler ça. Quand les numéros, c'est elle aux États-Unis. Comme les numéros, comme les, les, les numéros des, des, des Américains sont longs, là. Dans des chèches. Donc, euh, pour, pour euh, votre don, elle vous vend un programme qui va vous permet de faire les déclarations sur votre enfant. Seigneur, donne-moi la force de compiler le long numéro 6. 124 614 09. Donc, vous pouvez faire les dons par PayPal. Euh, elle vous dira en tout cas. Même avec les bitcoins. Les Heureusement que, Monsieur Foyot, je vais te mettre comme euh, administrateur de la page. Comme ça, quand tu les vois, tu les bloques une fois. Arrête de boire. Tu as de faire les noeuds sur ta vie. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a parlé de faire des dons dans un final depuis longtemps. Vous allez là, vous tournez comme ça. Là. Vous tournez. Même 5 000 francs. Vous, enfin, vous pleurez tellement la pauvreté que Dieu a dit que, ouais, à celui, qui a, qui a, qui, à celui qui a, on va donner plus. À celui qui dit qu'il n'a pas, hein, même le peu qu'il a, là, on va enlever ça. C'est pour ça que vous n'avez pas. C'est pour ça. Quand on dit de donner à final, comme ça, ah, quand on veut le donner, pourquoi est-ce que moi, j'ai de même d'abord Est-ce que j'ai Je te vois comme un pauvre. comme une pauvrade. Hmm? Donc, il faut qu'on lève les, les fonds là, rapidement. Si quatre personnes donnent, ça fait 100 000. Vous voyez un peu ça hein? Ça veut dire que les, les 5 millions qu'on veut atteindre, ce n'est même pas dû. 4 personnes donnent 100 000. Et ce qu'il y en a parmi, mis, vous voulez donner 100 000. Facile. Hands down, 100 000. Donc c'était Thanksgiving chez les Américains récemment là. Donnez votre, faites votre don pour l'orphelinat. Écrivez-moi pour Instagram, Je vous envoie son numéro. Vous faites le don chez elle. Bon c'est vrai que j'ai reçu deux dons aujourd'hui. Vous avez dit que c'était dans le compte de l'orphelinat. Donc je vais mettre ça. Voilà. Pensez pas seulement, à vous c'est ça qui ouvre vos portes. Il y a des gens que Dieu connaît qu'il ne peut même pas te laisser mourir. Vous que chaque mois tu aides même 50 personnes. Bon, attendez avant d'appeler la France, attendez. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Orphelinat, formation, tout ça, tout ça là. Et voyez tout ce que vous faites comme un investissement. Si tu dois investir 100 000 francs pour avoir un million, pourquoi garder 100 000 francs dans ta poche? Hmm? Dieu n'augmente pas l'argent sur l'argent. Mais l'argent que tu sèmes, ça revient. Vous allez là comme ça, vous avez les dons spirituels. Vous n'allez jamais payer pour qu'on vous montre. Vous allez tourner 40 ans. C'est à 5 ans, 5 ans que quelqu'un va te montrer comment on fait. Ouch, non. Il y a dons et dons. Il y a choisi et choisi, choisir. Et choisi qui sont appelés à être pauvres là. Vous voulez vous aimer la pauvreté. Vous voulez vous convaincre de la pauvreté. Je dois être pauvre. Et que... Relax, chill, man, chill. Everything is good, chill. Lave-toi avec du l'onalia, avec de l'isop. ça va aller. Faites tes bains de sel, ça va aller. Bonsoir Lionel, bienvenue sur ma page. Partagez mes vidéos, ça va aider vos amis, ça va aider vos frères, ça va aider. Mm -hmm. Consultation, contactez-moi. Si elle ne répond pas, les gens du Canada et Afrique, quoi États-Unis, je vous consulte souvent les soirs. Parfois, je viens de dire, on s'est plus consulter Ok. Bon, passez une bonne soirée. Ok. J'étais là.